en attendant, Jingle. Comme le titre l'indique, mater des films X fait bien grimper votre taux de testostérone. En fait, dans les années 70 en Allemagne, il y a eu une première étude qui avait démontré qu'après avoir visionné du, du porno, euh, les hommes avaient une augmentation de la testostérone. Donc il restait à prouver que l'augmentation de la testostérone provoquée par euh, les films porno se traduisait par une amélioration de la performance sportive. C'est l'hypothèse qu'ont testé deux chercheurs britanniques dans un article publié par la revue sur les hormones. Ils ont recruté 12 rugbymans professionnels, euh, les données c'était 1m90 et environ 100kg de moyenne. Et pour appuyer l'étude, euh, ils étaient tous habitués à la salle de musculation et ils connaissaient euh, l'exercice qu'on appelle le squat. Donc l'expérience a consisté à organiser sur plusieurs jours 6 sessions qui commençaient par un test salivaire, afin de connaître leur taux de testostérone. Ensuite, ils regardaient une courte vidéo, de charme. Ils patientaient une dizaine de minutes avant de se faire prélever un second échantillon de salive. Ensuite, ils partaient pour une séance de squat où euh, ils avaient un entraîneur quand même qui les poussait au maximum. Et les chercheurs ont confirmé ce que les prédécesseurs avaient déjà trouvé. La testostérone montait sensiblement jusqu'à 10%. Alors que... Euh, devant des films d'enfants amaigris d'Afrique, euh, la testostérone était en perme. À l'entraînement, ils ont constaté aussi que les combats étaient moins performants que la normale après avoir regardé des films tristes. À l'inverse, ils souvaient bien plus lourds après avoir regardé des films pornos. Double effet qui se coule, le niveau du cortisol. Vous savez, cette hormone qui est catabolisante. J'en ai parlé X fois. Eh bien, elle baisse après le visionnage des films pornos. Et donc, dans une autre étude, en fait, on a des endocrinologues euh, je sais plus, écossais je crois, qui ont demandé à des étudiants de sexe masculin de regarder des vidéos porno pendant 20 minutes. Ils ont mesuré la concentration d'hormones dans le sang euh, des élèves 6 heures après. Donc le niveau de testostérone, il a augmenté légèrement, mais pour eux, ce n'était pas suffisamment significatif. Par contre, ce qui était très important pour eux, c'était que le taux de cortisol des hommes qui avaient regardé du porno, par rapport au groupe test qui n'en avait pas regardé, euh, avait fortement chuté. Alors, du côté scientifique, les chercheurs pensent tout simplement que regarder du porno, ça fait diminuer la prolactine grâce à la dopamine. La prolactine, on en a déjà parlé, et la dopamine, c'est un neurotransmetteur. Grosso modo, le corps fabrique moins de prolactine si le niveau de dopamine est élevé. Mon conseil. Ah, vous voulez que je vous donne un conseil Ah ouais Je suis curieuse de le savoir, ça. Pour le coup, moi, je vous ai promis de vous expliquer comment booster votre testostérone. Ok Après, vous en faites ce que vous voulez. Désolé mesdames, mais euh, j'ai aucune étude de ce genre pour vous, alors je ne peux pas savoir. Ah oui, j'ai oublié de dire, euh, vous ne devez pas. Enfin, il faut juste regarder quoi, sinon il n'y a plus d'effet bénéfique. Mesdames, si vos gars regardent un film porno avant d'aller au training, pas de panique, c'est juste pour la performance sportive. Les mecs, vous êtes couverts par les études. Par contre, si vous faites griller après une séance ou un horaire inadéquat, c'est pas rien pour vous.